favorable à cet amendement. Monsieur Mazière. Oui, alors cet amendement, euh, comme le disait notre rapporteur, a été sollicité par euh, des auteurs, quelques auteurs. Nous n'avons pas eu l'occasion d'écouter le SNE. Et je pense qu'effectivement, comme le rappelait euh, Madame la Ministre, euh, c'est le fruit d'une très longue négociation. Un rapport, euh, c'est toujours utile, mais quand on regarde... L'exposé sommaire des motifs que je découvre avec vous, on voit tout de même qu'il est extrêmement orienté. Et je pense qu'il convient au moins de rédiger différemment l'exposé sommaire des motifs. Parce que quand il est dit comment mettre fin à la pratique des compensations intertitres, ça va très loin. Et ça veut dire que ça remet en cause alors très profondément les accords qui, comme la, la ministre, vous l'avez rappelé, ont fait l'objet d'une très longue négociation interprofessionnelle. Donc je crois qu'il faudrait au moins revoir la rédaction de l'exposé sommaire, parce que je suis sûr que l'ensemble des professionnels y sera très sensible. Oui, oui. Euh, je rappelle que c'est le dispositif que la Commission adopte, ce n'est pas l'exposé des motifs. C'est important tout de même de voir que là, oui. nous n'avons eu l'occasion que d'écouter oui. des auteurs, et vous savez en plus qu'ils ne sont pas organisés de façon très claire. Et jamais les professionnels. Or, comme le précisait la ministre tout à l'heure, nous sommes en train d'intervenir après de très longues négociations interprofessionnelles.